Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, on va voir le mode intercom. Et que vous soyez n'importe où, sans problème, vous allez pouvoir envoyer des messages à tout le monde. C'est vraiment super cool. Alors, je compte sur vous, sur vos likes, vos abonnements. C'est gratuit, ça encourage. C'est parti, on se dirige tout de suite sur notre iPhone. Voilà, donc je suis à l'extérieur de chez moi. Je suis donc à quelques kilomètres de chez moi. Et tout simplement, je vais pouvoir envoyer un message à partir de mon iPhone en demandant à Siri. Interphone. Un instant. allez -y. Salut, je t'envoie un petit message. Est-ce que tu as bien reçu Actuellement, je suis à quelques kilomètres de la maison. J'arrive dans à peu près un quart d'heure. OK, annonce par Interphone à tout le monde dans mon domicile. Salut, je t'envoie un petit message. Est-ce que tu as bien reçu Actuellement, je suis à quelques kilomètres de la maison, j'arrive dans à peu près un quart d'heure. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, on vient d'envoyer un message via intercom, directement à partir de l'iPhone, en demandant à Siri. Et ça, c'est vraiment le top. Dis Siri, Interphone. Très bien, je t'attends. Normalement, on va recevoir une notification, comme quoi la personne a bien reçu le message par Interphone. Notification. Maison. Maintenant. Interphone. Très bien. Je t'attends. Voilà donc on s'aperçoit ici qu'on a bien reçu notre message via Interphone. Lecture. Ton... Reprendre la lecture. Annonce Interphone de mon domicile. Bouton lecture. Très bien. Je t'attends. Voilà donc on a entendu. Bouton. On peut donc même enregistrer les messages qui ont été envoyés par Interphone. Enregistré. Voilà donc le type de fenêtre que l'on rencontre via Interphone. Je vous montre tout de suite maintenant via l'application Maison, comment ça se passe. Et je vais aussi vous montrer l'appairage d'un autre HomePod pour se mettre en mode stéréo. C'est vraiment le top les amis. Surtout ce compte sur vous, likez, partagez, abonnez-vous. C'est super important pour la chaîne. A tout de suite. Allez, je refais un petit message via Interphone tout en marchant. Interphone. Je m'en charge. Oh, ça caille, les amis. Je suis en train de vous faire un test en temps réel dehors. Il fait ultra froid. Ok, j'arrive tout de suite. Voilà, vous entendez C'est parti. Alors, je trouve ce procédé vraiment ultra génial puisque on va pouvoir, tel un interphone, discuter avec la famille, avec les gens qui sont à la maison. Et ça, c'est plutôt cool. Ça permet de pouvoir lâcher des messages ultra rapidement vocal. C'est le top. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis. Intercom ou Interphone à partir de l'iPhone et à partir de l'application maison. Vous ne voulez plus utiliser un mégaphone à la maison, alors utilisez Interphone de vos HomePod. Grâce à votre iPhone, vous allez donc pouvoir faire passer des messages dans n'importe quelle pièce de la maison. Du moment où le HomePod est positionné dans cette pièce. On se dirige sur Maison. Maison. Maison. Mon domicile. Une fois que vous avez ouvert votre application, tout en haut, à droite de cette application, tout en haut de votre iPhone, vous allez trouver le bouton. Annoncer. Bouton. Annoncer. Si je le tapote. Salut. Alors attention, tout le monde vient manger à partir de 19h, sinon il n'y aura plus rien. Bouton. Maison, domicile, réglage des domiciles. Bouton. Salut. Alors attention, tout le monde vient manger à partir de 19h, sinon il n'y aura plus rien. Voilà, j'ai fait passer le message dans les pièces de la maison et j'espère que tout le monde viendra manger à l'heure. Donc c'est tout simple. À partir de l'application Maison, le petit bouton annoncer et vous pouvez lancer vos messages dans les pièces où vos. HomePod mini seront positionnés. HomePod bureau. On peut donc rentrer à l'intérieur en faisant ouvrir les, ouvrir les commandes en glissant un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut. On rentre. HomePod, champ de texte. On peut donc ici renommer notre HomePod si on le désire. Pièce, yes, bureau, bouton. Déterminer la pièce ou redéterminer la pièce. Au parleur de, bouton. On voit que c'est le haut-parleur 2. Réglage audio, bouton. Réglage audio, si je rentre à l'intérieur. On a donc. touché un HomePod ci-dessus pour l'identifier. Réglage audio. Alors, au sujet du réglage audio. Alors, si vous possédez deux HomePod mini ou deux HomePod classiques, vous allez pouvoir les mettre en stéréo. C'est là l'avantage des HomePods quand vous en avez plusieurs. Exemple ici. Identifier le HomePod gauche, bouton. Identifier le HomePod gauche. Alors, regardez si je me mets sur le HomePod gauche et je le valide. Identifier le HomePod gauche. HomePod gauche. Identifier le HomePod gauche. Ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsqu'on identifie le HomePod gauche, celui-ci sonne et s'illumine. Identifier le HomePod gauche. Pour vous montrer qu'il est bien du côté gauche. Et ça, c'est vraiment top et bien vu de la part d'Apple. On a donc ce schéma. Bouton. haut Bouton. Alors, on peut permuter les haut-parleurs, bien sûr, ou sinon... Identifier le droit, bouton. On va identifier le HomePod droit, c'est parti. Identifier le droit. Identifier le droit. Voilà de la manière que vous allez donc identifier vos deux HomePods pour les différencier et avoir un vrai son en stéréo, les amis un ci dessus pour l'identifier si nécessaire inversez les deux sortes qu'il soit au bon canal c'est donc terminé pour cette vidéo merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision Hightech. n'hésitez pas donc à liker à vous abonner c'est gratuit ça encourage je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo high tech merci à tous et à très vite pour une prochaine salut à tous